que ces journées ont forcément été vécues différemment d'un territoire à un autre, mais globalement, les acteurs sont plutôt très satisfaits. Très régulièrement, en fin de formation, nous a été proposé de, de revenir, nous a été proposé de généraliser cette formation sur l'ensemble des territoires.